Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle à partir de Marrakech au Maroc et j'ai le plaisir de vous faire encore une vidéo pour ce programme millésime comme d'habitude, hein, vous, vous avez maintenant l'habitude euh, à venir avec moi dans mes voyages, à venir avec moi euh, euh, dans mon quotidien. Je voulais partager avec vous quelque chose de, un truc, quelque chose de vraiment utile, euh, quelque chose qui m'est venu à l'esprit hier. Pour le partager avec vous, c'est que hier, j'ai fait une... J'ai animé un atelier en entreprise et j'ai fait un, un jeu d'inclusion, c'est-à-dire un jeu dans lequel les gens doivent en effet apprendre à se connaître. Voilà, voilà vraiment, comme le mot le dit, inclusion. Et en fait, j'avais mis tout le monde en binôme et chaque personne devait écouter l'autre, s'intéresser à l'autre pour pouvoir ensuite raconter qui est l'autre, donc en plénière devant tout le monde. Et ce qui est assez intéressant, et je pense que vous vous reconnaîtrez là-dedans, c'est que beaucoup de gens avaient des difficultés avec cela parce que, euh, oui, il est parfois difficile de, voilà, de se trouver devant des gens qu'on ne connaît pas et de se dire, mais qu'est-ce qu'on a à se dire Eh bien, le secret des optimistes est simple. Qu'est-ce qu'on a à se dire commence déjà par, est-ce que je m'intéresse réellement à l'autre Est-ce que j'ai envie de connaître l'autre même si je ne le connais pas et c'est ce qui fait que les, les optimistes ont, ont souvent des euh, beaucoup plus de succès sociaux que les autres beaucoup plus d'amis que les autres beaucoup plus un plus grand réseau que les autres c'est que quand ils parlent avec les gens ils s'intéressent réellement à la vie des autres alors petit truc euh, à quoi penser ben, tout simplement euh, qui sont les gens Que poser comme question Qui sont-ils D'où viennent-ils Que font-ils Ont-ils des enfants Quels sont nos objectifs de vie Parler de leur passé, qu'ont-ils fait de beau Quels sont les meilleurs souvenirs qu'ils peuvent vous raconter Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Comment vivent-ils D'où viennent-ils Pourquoi sont-ils ce qu'ils sont Et puis parler de leur avenir. Alors là, il y a, y a du bruit, il y a, a quelqu'un qui, qui passe avec un chariot. Donc, vous pouvez également parler de leur avenir, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quels sont leurs objectifs de vie, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu aimeraient devenir, qu'est-ce qu'ils aimeraient, euh, euh, euh, comment dire, voilà. C'est en fait tout ce que vous, vous aimeriez peut-être partager à d'autres, peut-être pas, il se peut très bien que vous n'ayez pas envie de parler de vous, ça arrive, mais voilà, ça c'est le secret des, des gens optimistes et comment ils arrivent à... En effet, nouer des liens beaucoup plus facilement que les autres, c'est s'intéresser à l'autre, mais s'intéresser sincèrement. Et là, à ce moment-là, les, les, les choses se décantent, les, les conversations se libèrent. Voilà, essayez, vous verrez, c'est vraiment euh, étonnant. Même si vous ne connaissez pas la personne, intéressez-vous à ce qu'elle est, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle veut faire. Euh, et vous verrez, c'est magique. Vous commencerez à parler de vous, et, et c'est comme ça que les liens se, se tissent de façon très progressive. Je vous dis... Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Moi, je file. J'ai un atelier à animer ce matin. À très vite.